Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice, police et plus. LibreOffice gère les polices Linux, Biolinum et Libertine. Outre garantir un rendu identique, quelle que soit la plateforme, ces polices offrent de nombreuses fonctionnalités décrites dans ce tableau. Gestion de petites capitales, espacement, ligature, gestion de fractions, gestion de chiffres, présentation particulière, indices, exposants, table de chiffres, etc. Le principe est d'ajouter à la police le, le ou les codes correspondant à l'effet désiré. Les liens vers la documentation et ce document figurent dans la description de cette vidéo. Le document est en anglais, mais les exemples permettent de comprendre les possibilités. Voici un autre exemple d'utilisation. Nous désirons mettre ce texte en petite majuscule. Les possibilités classiques permettent d'obtenir cet effet. Mais nous constatons que si Wiki a bien été transformé, l'effet n'est pas obtenu sur TDF qui était déjà en majuscule. Si nous remplaçons la police par les possibilités offertes par Linux Libertine avec les effets Small Cap, Petite Capitale et C vers SC, capital vers Petite Capitale, nous obtenons bien l'effet désiré. Définir des styles de caractère appliquant cet effet facilite bien entendu l'application. Il existe également une extension facilitant la mise en œuvre, dont le lien sera mis en description de cette vidéo. Voyons un autre exemple. Nous avons une liste que nous allons mettre en forme avec le style de paragraphe « liste » pour obtenir directement une numérotation particulière. Le style « liste » applique le style de numérotation. Le style de numérotation en forme, met en forme la numérotation avec un style de caractère qui nous permet d'appliquer l'effet sur la police libertine. Le nombre est transformé mais bien entendu la numérotation reste dynamique.